On va voir comment gérer, modifier ou créer un surnom. Le surnom permet de vous faire apparaître en premier dans le moteur de recherche. Ensuite, en consultant formateur, par exemple. Voilà. Si je clique sur personne, vous sortez en premier dans les personnes en ayant mis un surnom. Ça c'est important. Et pour gérer ça, on clique sur à propos. On clique sur Détails sur vous. Et il faut saisir dans votre nom, un pseudo, mettre un texte, j'en en taper ne pas oublier de cocher affichant du profil et enregistrer et là ça fera apparaître ça